Déclaration de député. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Comme nous savons tous, aujourd'hui, c'est la journée de je donne mardi. C'est une journée où tout le monde peut euh, agir pour des organismes caritatifs et non lucratifs. Après le vendredi fou et le lundi fou aussi, c'est une occasion de donner de l'argent à de, de bonnes causes et d'appuyer ce qui importe dans nos communautés. Les banques alimentaires de Brampton travaillent très fort pour offrir des repas chauds, des services à ceux dont le besoin. Et qui traite des gens qui sont aux prises avec la faim et de l'itinérance. Table a permis d'alléger la faim à Brampton et dans la région de Peel pendant plus de 27 ans. C'est seul, la seule banque alimentaire de Peel qui offre des programmes et des services 365 jours par année. On peut les aider cette année et à tous les, tous les jours de l'année en lançant une euh, différentes activités de levée de fonds. On peut aller à Night Stable pour voir toute l'incidence qu'ils ont sur la communauté ou de le lever des fonds et de donner tout l'argent. Chaque dollar permet trois repas pour les familles dans le besoin. Il y a News on Wheels aussi qui aide ceux dans le besoin à vivre indépendamment depuis 1963. Avec l'hiver qui est arrivé plus tôt, nous sommes ils sont préoccupés au niveau du financement pour leurs jours et des activités pour lors des lorsque la température n'est pas clémente pour les personnes âgées. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Député de Willowdale. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer un entrepreneur incroyable avec une histoire incroyable. Il y a deux ans et demi, Guy Harlan et sa femme sont ont émigré ici au Canada d'Israël. Ils ont visité Toronto et sont tombés en amour avec notre ville. La première année au Canada, il a ouvert le premier endroit euh, au Canada de Café Canvar à Richmond Hill. Et la deuxième est sur Adelaide University, Landmark Coffee. a toute une histoire. Ça a commencé en Allemagne en 1919. Et lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, ils ont immigré. À, à Israël, où il y a plus de 60 endroits succursales, Guy continue cet héritage avec le premier endroit ici au Canada qui emploie plus de 100 personnes ici dans la grande région de Toronto. Et je suis enthousiaste de, de, par, de partager qu'il va ouvrir cinq nouveaux magasins cette année, ce qui comprend une dans ma circonscription de Willowdale. Je dois dire que je suis très enthousiaste de pouvoir... Euh, à, à y aller et d'avoir accès à différents produits d'Israël, c'est une histoire à succès. C'est des petits entrepreneurs, tels que Guy, qui permet d'assurer la croissance économique ici, dans notre province, et ils sont très fiers qu'on leur offre tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent avoir du succès. Quand des petites entreprises ont du succès, les communautés ont du succès. Je voudrais le féliciter pour tout son succès et merci d'appuyer notre communauté, d'ouvrir un magasin dans ma circonscription. Merci. Déclaration députée, députée de député. Député de London-Fanchard. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole. Pour parler de la crise du logement de London Fanshawe. Chaque semaine, j'entends de mes commettants qui, qui sont aux prises avec des, des difficultés à se trouver un logement. Ce sont des familles, des élèves, des étudiants, des personnes âgées, des gens qui reçoivent l'aide sociale. Tout le monde fait face à la même préoccupation, le manque de logements abordables depuis 2016. Le prix d'un logement d'une seule chambre fermée a augmenté de 330 par mois. Il y a eu des augmentations des loyers de 15 durant la dernière année. Ça veut dire que 65 des gens à faible revenu paient plus de la moitié sur leur logement de leurs revenus. Les listes d'attente ont plus de 5 000 demandeurs et ça peut prendre jusqu'à huit ans pour qu'ils puissent se trouver un logement abordable. Selon les statistiques, London doit avoir 30 000 nouveaux logements abordables pour que les gens puissent se trouver un logement. Le problème du logement est exacerbé par le fait que le prix d'acheter une maison a augmenté de manière faramineuse durant les dernières années. Les taux d'inoccupation sont de 1%. Cela fait en sorte que la situation est à un point de crise à London et ce n'est pas unique à London. C'est pour cette raison que je demande au gouvernement d'agir et de s'engager à bâtir des logements abordables, des zonages inclusifs et de réparer les arriérés dans le domaine des logements abordables. Merci, M. le Président. Député de mississauga Streetfield. Merci, M. le Président. Plus tôt cette année, notre gouvernement a annoncé que nous allons examiner les soutiens, les, sou... les programmes, et les processus en place pour l'adoption en Ontario pour que les besoins des enfants soient euh, puisse y répondre. À cette annonce, j'ai... Il y a une table ronde avec la, la Société d'aide aux enfants de Peel. Il y a plus de 70 personnes qui sont allées. Certains ont déjà adopté, certaines qui veulent adopter, ou certains d'autres qui ont été adoptés. On a entendu les défis auxquels ils sont confrontés, les listes d'attente, le manque de soutien, des mesures restrictives et des fardeaux administratifs, les formulaires qu'ils doivent continuer de remplir, rendent la tâche très compliquée. Est difficile. Il y a un manque de sensibilisation en Ontario pour les, au niveau des familles et des gens qui sont prêts à adopter des adolescents et adolescentes. On doit prendre en compte tous ces problèmes pour améliorer le sort des enfants dans la province. J'ai parlé à certaines personnes qui ont ouvert leurs portes. Et plus d'un an plus tard, ils, ça fait plus d'un an qu'ils ont entamé qu le processus d'adoption, mais ils, ne, peuvent, ils n pas, euh, ne sont pas encore rendus au bout beaucoup des... Gens qui ont adopté ce, ont eux-mêmes été adoptés. C'est pour cette raison que j'ai hâte de pouvoir participer avec ces tables rondes et d'assurer qu'on continue de mettre en œuvre les programmes et les services en place pour répondre aux besoins de la grande communauté. J'ai hâte de continuer de participer à ce dialogue et ces conversations et de continuer d'appuyer tous ceux qui sont prêts à adopter des enfants. Merci. Député de Toronto-Saint-Paul, merci, M. le Président. Dernièrement, on a eu un service de soutien pour euh, la guérison qui se dévoue aux communautés handicapées. C'était l'occasion d'aller à, à Toronto-Saint-Paul et de parler des incidents de violence dans nos communautés et euh, tenter de les résoudre. L'événement n'a pas pu avoir lieu sans mon personnel. Euh, le restaurant caribéen qui euh, a servi les repas et aussi la formation de l'Oxon de la société John Howard. Il y a aussi eu euh, d'autres activités, des talents, des, euh, des démonstrations. La crise du logement, il faut l'annoncer, et notre communauté a peur aussi, surtout pour les gens à faible revenu ou sous-employés ou les personnes âgées qui ont de la difficulté à payer leur loyer. Avec un revenu fixe, on a aussi entendu qu'on be a besoin de centres communautaires et plus d'heures pour les bibliothèques, un espace pour les jeunes pour qu'ils puissent rassembler et pour qu'ils puissent avoir du succès. On a besoin de meilleures lois pour contrôler les armes. C'est quelque chose qui préoccupait beaucoup les gens et ils ont besoin d'assurance médicaments euh, universelle, exhaustive pour appuyer les besoins en santé mentale. Il y en a beaucoup plus qui a été discuté, bien sûr, et ce qui comprend les soutiens pour les les entreprises locales d'Eglinton West et Dufferin-Eglinton qui ont été euh, subi les effets néfastes de la construction du Crosstown. Et donc, je vous invite tous à participer à ce dialogue continu. Merci. Député de Scarborough-Gildwood, merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole, surtout en cette journée, de, euh, des gens vivant avec un handicap. Je voudrais reconnaître quelqu'un de la communauté de Scarborough-Gildwood pendant plusieurs années. Vera Marie Kahutevé a été au centre de la communauté tchèque. Elle a organisé plusieurs événements culturels dans la communauté tchèque-canadienne, qui comprend les célébrations du 105e anniversaire. Ses amis l'ont décrit et sa famille l'ont décrit en étant un bénévole, une bénévole dévouée. Et ils disent que personne ne le saurait, qu'elle est une personne âgée grâce à son horaire comblé. Elle est dévouée envers toute la vie culturelle dans sa communauté. Elle est éditrice de, du journal communautaire qui euh, est en langue tchèque. Au mois de novembre, ça a été le 30e anniversaire de la tombée de la chute du mur de Berlin et la fin du communisme en Europe. Plusieurs Tchèques sont venus et plusieurs autres d'autres de, pays. Des gens sont venus ici au Canada. Je suis ravi que Vera et plusieurs autres personnes sont venues s'établir ici à Toronto. Malheureusement, Vera euh, va se désengager de plusieurs de ses responsabilités parce qu'elle est allée au. Aux prises avec un cancer du pancréas. Je sais qu'elle écoute et je voudrais la remercier pour ses années de service envers la communauté tchèque à Scarborough. Et je vous souhaite bonne santé à l'avenir et euh, de la joie. Et nous sommes tous là et on pense à vous et on vous souhaite bon rétablissement. Déclaration de député, député d'Eglinton Lawrence. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le 3 décembre, c'est l'anniversaire d'Anne-Marie Demica. Elle aurait eu 32 ans aujourd'hui. Tragiquement, elle a été tuée le 3 avril 2018 par un étranger qui était l'attaque avec une euh, mini-fourgonnette, mais l'impact, l'incidence de cette attaque des personnes innocentes a touché toute la ville de Toronto et les résidents. Anne-Marie Demica était quelqu'un de passionné, une jeune femme qui menait par l'exemple et qui a influencé le changement positif avec son comportement altruiste. Pour continuer héritage, son héritage, sa famille, menée par son frère Nick, a lancé la Fondation Anne-Marie Demica pour mettre fin à la violence contre les femmes ce soir. Ce sera la première journée de son projet TURTLE, des événements de, de chants, de danse et de musique pour sensibiliser les gens au niveau de changements positifs, j'y serai, ainsi que les députés de euh, Willowdale. Je voudrais aussi encourager tout le monde de rendre hommage à la vie de Vera Dimico et de donner des fonds à cette fondation. Merci. Déclaration de député, député de Scarborough-Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Le mois dernier, j'ai accueilli une audience publique avec deux cliniques qui desservent ma circonscription des services d'aide juridique. Les gens ont parlé des préoccupations de que ce gouvernement va réduire les augmentations de 3 pour le programme de POSPH et l'Ontario travaille déjà. Les gens sont aux prises à savoir s'ils doivent s'acheter leur épicerie. Ils doivent marcher pour leur rendez-vous médical parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer le transport en commun. Les gouvernements conservateurs et libéraux ont continué à ce que la pauvreté puisse devenir plus, plus profonde. Ils n'ont pas agi pour contrer la pauvreté. Avec le premier ministre Harris, les taux d'aide sociale ont été réduits de 21 et n'ont jamais été rétablis par les gouvernements successifs. Depuis ce temps, les prestations ont encore chuté. Et qui fait en sorte que ces gens sont tenus dans la euh, pauvreté maintenant, compte tenu de l'inflation. Ils reçoivent moins qu'à qu la suite des compressions du gouvernement Harris. Ils doivent de plus en plus avoir recours aux banques alimentaires. Toronto a le deuxième plus haut taux de pauvreté chez les enfants. Et dans ma circonscription, il a plus grandes inégalités. Au, à Toronto. Selon des statistiques, un enfant sur trois dans Scarborough-Sud-Ouest vit dans la pauvreté. Des coupes ouais, dans le programme de, du POSPH et de l'Ontario au travail vont forcer ces gens dans la pauvreté. L'Ontario est une province qui est riche dans un des pays les plus riches au monde. Les familles ne devraient pas être laissées pour contre. Je vais continuer d'assurer que le gouvernement est redevable et de lutter pour des politiques qui s'attaquent à la pauvreté, d'assurer que tous les Ontariens puissent avoir une belle vie ici, en Ontario. Merci. Député de Whitby, merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au sujet de la santé et sécurité au travail. On peut tous être d'accord qu'on mérite tous de revenir à la maison après une journée de travail. C'est pour cette raison que le projet de loi 52 sur la santé et sécurité professionnelle est si important. De reconnaître cela à tous les ans permet d'avoir une culture plus positive dans le milieu de, du travail, d'assurer que l'environnement le, de travail est en sécurité. Nous savons qu'un endroit en santé et sécurité apporte beaucoup d'avantages pour l'employeur, plus de productivité, moins de congés de maladies qui sont pris. Ça permet d'établir une bonne réputation, d'attirer de nouveaux talents pour les travailleurs et leurs familles. Ils s'attendent à ce que le gouvernement et leurs employeurs puissent faire tout ce qu'ils peuvent pour que ces employés puissent revenir à la maison à la fin d'une journée de travail. Les blessures en milieu de travail ont toujours lieu et ça touche les travailleurs et les familles cette journée permettra de sensibiliser les employés et les employeurs au niveau de la sécurité. Le projet de loi 152 est une bonne occasion pour améliorer la santé et la sécurité dans tous les milieux de travail. Il y aura toujours plus qu'on pourra faire, mais ensemble, l'Ontario peut continuer de mener dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Merci, M. le Président. The from Mississauga East, Cooksville. Député de Mississauga-East-Cooksville, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage à Mme Ronnie Anto. Une, commettante, une de mes commettantes, elle a reçu le prix de 2019 de, du prix d'innovation de, de la famille Inava, qui rend hommage aux travailleurs qui soutiennent. Ils sont choisis pour leur dévouement pour aider aux gens d'avoir du succès avec le leadership et le partenariat. J'ai été très fier d'entendre qu'une de mes commettantes a, été, a reçu ce, ce prix. Ronnie travaille au Centre des Nouveaux Arrivants de Peel en étant enseignante à temps plein. Elle a eu ce poste depuis 2015 et à cette époque, Beaucoup de réfugiés sont arrivés au Canada et le Centre des nouveaux arrivants de Ronnie a travaillé très fort pour accueillir ces réfugiés en Ontario et leur permettre de s'intégrer dans leur nouvelle communauté. Ronnie a reçu ce prix pour toutes ses contributions qu'elle a faites en tant que personnel de première ligne, intervenante de première ligne. Elle, tous ses étudiants sont presque tous employés à temps plein maintenant. Merci, Ronnie, pour votre dévouement et votre service aux gens de la province. S'il vous plaît, continuez euh, vos bons efforts. Rapport de comité.